La fin de la session 6, 6 week-ends que les citoyens ont déjà passé ici au CESE dans le cadre de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Depuis le mois de janvier, on est dans la phase de délibération, c'est-à-dire qu'on pose le débat, on pose la controverse, on pose les points qui font plutôt consensus, puis les points qui ne font pas consensus, puis on essaie de comprendre pourquoi, ils posent des arguments et des contre-arguments. On a séparé les citoyens en deux groupes. Il y a une partie qui a travaillé sur l'aide active à mourir, il y a une partie qui a travaillé sur l'accompagnement sur la fin de vie et moi j'ai décidé de travailler sur l'accompagnement sur la fin de vie pour pouvoir parler de tout ce qui est soins palliatifs, de parler de la recherche, de parler des moyens qu'on doit mettre en place, les pl de plans financiers et de voir aussi comment est-ce que sur toute l'étendue du territoire les gens peuvent avoir accès aux soins palliatifs qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a eu pas mal d'espères aussi qui ont pu nous éclairer qui ont pu nous expliquer aussi comment est-ce que ça se passe, au en fait. Pour moi, c'est fantastique de, de pouvoir débattre avec d'autres personnes dans un climat serein, montrer mes convictions, les développer, pouvoir les argumenter et en même temps accepter l'argument contre venant de l'extérieur. Les débats se passent dans le respect, il y a une liberté d'expression, de, d'écoute, et dans l'harmonie, dans la joie. Même si c'est une question qui est quand même difficile à répondre, mais on arrive quand même à trouver un point d'attente et un point d'échange. Je me suis senti grandi là. Je me suis senti aidé, accompagné, grandi, mais par les citoyens et par l'équipe d'accompagnement. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Moi, j'ai choisi le groupe où on discutait de tout ce qui est transverse, quoi qu'il en soit. J'ai choisi cette thématique parce que je pensais que la loi laisse Leonetti, telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle est plutôt pas mal. Malheureusement, elle est mal connue, on utilise mal les directives anticipées, on n'utilise pas la personne de confiance, enfin on la désigne pas, et c'est dommage. Et on ne l'applique pas assez et on ne l'a pas évaluée. Donc moi, il me paraissait important de mettre un accent là-dessus plutôt que d'aller vers l'aide active à mourir et de définir un cadre pour quelque chose qui est incertain alors qu'à l'heure actuelle, on n'a pas développé comme il se doit la loi existante. Notre groupe, c'était sur l'euthanasie versus suicide assisté. Quels étaient les différents paramètres de ces deux modes de mort assistée et quelles en étaient les différences Dans quelles conditions serait autorisée l'euthanasie ou le suicide assisté, et à quelles personnes s'adresserait Donc les problèmes essentiels, ça a été où mettons les barrières entre pronostic vital à court, moyen et long terme, qui est difficile à définir. L'autre problème, c'est les majeurs, les mineurs émancipés qui sont assimilés aux majeurs et les mineurs. La présence des mineurs dans l'aide active à mourir, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur et que je défends profondément. Et Je pensais qu'il y aurait plus de votes en faveur de l'intégration des mineurs. Je me suis rendu compte que non, bon, ça fait partie du jeu. Après, c'est tout ce qui a touché aussi aux aidants et aux familles, dans l'accompagnement, le fait de rémunérer les aidants ou de trouver un statut pour les aidants. Donc, je trouvais ça intéressant. Et après, l'intégration des familles dans les décisions. Moi, je suis un absolutiste, donc euh, j'étais dans l'idée du choix du patient et seulement du patient. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un avis qui était beaucoup plus mitigé sur euh, l'ensemble de la Convention. Cette phase de délibération, elle s'est terminée par plusieurs votes, puisqu'à la fin de la phase de délibération, c'est un tournant, ça marque quand même un certain nombre de choses, et donc on a besoin d'y voir très clair pour la suite, pour pouvoir construire justement le livrable, la réponse à la question de la Première Ministre. Le livrable, il est construit autour d'un arbre de nœuds qui reprend la question de la Première Ministre sur le cadre d'accompagnement de la fin de vie. Une réponse qui peut être oui, une autre réponse qui peut être non, mais il y a surtout une réponse qui est quoi qu'il en soit, que ce soit oui ou que ce soit non, il y a des choses qui doivent être améliorées. Ce quoi qu'il en soit, c'est ce qui est transverse, c'est ce qui est relatif aux soins palliatifs, c'est ce qui est relatif aux moyens, c'est ce qui est relatif à la formation, à l'information. Il y a vraiment plein de choses qui, qui rentrent dans ce quoi qu'il en soit, mais il a surtout permis de dégager les grandes idées fortes. Et donc du coup, on les a fait voter, c'était un vote d'adhésion, pour qu'ils choisissent quelles idées fortes allaient structurer cette partie-là du livrable ensuite. On en a gardé 25 d'idées fortes, donc ils vont travailler ensuite là-dessus lors des prochains week-ends. Autre vote très important sur l'aide active à mourir. Est-ce que les citoyens de la Convention sont favorables à une aide active à mourir Oui ou non Il s'avère qu'ils sont favorables à une aide active à mourir, mais il s'avère surtout que cette question, elle ne se répond pas uniquement par oui ou par non, et qu'elle en pose plein d'autres. La question de la forme de l'aide active à mourir, la question des conditions, la question des modalités. Il y en a encore beaucoup d'autres qui doivent être traitées, notamment autour du parcours du patient, du parcours de la personne. Voilà, ça, ça doit encore être traité et ça sera l'objet, justement, des prochaines sessions pour que, à la fin, le livrable puisse présenter quelque chose de très complet qui ne se contente pas d'un oui ou d'un non et surtout qui prenne bien en compte la diversité des positions, celles et ceux qui ne sont pas d'accord et surtout qu'on comprenne bien pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les positions plutôt dites majoritaires. Ça qui est, qui est vraiment important, c'est pas une majorité absolue,